Ça c'était le début. S'il te plaît. Ah ouais ouais bah, bah oui avec les traces. hein. Ah mais oui, il est courageux. Bon. Ah ouais, est le il est courageux. Ouais, le ouais, pinaise. C'est pour est ça, un bonhomme tel déniard. Il faut avoir de la force. Hein. Bah, ouais, Bon allez, c'est un petit quand même. Bon, est... c'était haut. C'était haut. Et c'est fini. Ouais, ça monte, mais... Et, ça... Et ça descend. Super <rire> Voilà. Bon. En fait, c'est un peu l'arnaque, ce pays, parce que... Là, vous voyez, là, il y, a... y a un truc qui monte, Tant d'arrivera. Ah, c'est bon. Ah, ben non, il y en a un. Ben, il y en a encore un autre. Chanchon est la recherche de son GPS. Attention, top première. Il tire la gueule, il pourra s'ouvrir. C'est ça C'est de la trou de la balle, ouais, de la balle. Ah, la trou de la balle On sort le, la flotte là Ouais, il euh, y a de ah, la bien, j'espère. C'est le la qu'on a fait Ouais, je pense que vous avez fait une variante là, les gars. Là. On a pris une rondeau aussi, oui, bah ouais, fait une variante. Ouais, c'est joli. Ce GPS les types, parce que c'est sûr, 3 GPS, 14 montres, peut-être viril, hein Ouais, y bah, bah, le... Tu tu le il a un toujours pareil Ouais, ah bah c'est le C'est le GR que vous avez pris. Mais normalement le GR vous devriez arriver par là. -bas. Oh Non mais en fait il est papier pour les ah. femmes de fleurs. Je vous avais dit c'est roulant. Ah oui Il oui. faut bien que c'est roulant. vitesse impressionnant impressionnant super super super Vous faites un effort, vous pouvez, mais vous ne faites pas beaucoup d'efforts, Ce matin je trouve que vous êtes un peu un peu timoré. s'entend. Ouais. Alors ça c'est arcs de saint pierre hein, c'est l'arrivée. Vous avez fait du portage euh, Je en doute. Plus le portage non, parce que c'est de la falaise, là c'est n'importe quoi. Plus le portage, que bah. ah, le vélo Bah... Non, c'est un coup. Oh, L'équipe des maillots bleus.